C'est plutôt comme ça aujourd'hui. Moi, ça va très bien. Ça veut dire que j'ai fait des repousses sur un tatouage et j'ai fait un nouveau tatouage. Euh, voilà le nouveau. Il est ici. Et là, donc, -là. Donc, il y a un tatouage sur celui-là. Voilà. Alors euh, pour entretenir son tatouage, il faut cette crème, la plantaines, euh, appliquer 4 euh, fois par jour euh, dans le matin, le et le soir, tant que la cicatrisation du tatouage n'est pas euh, cicatrisée, ne pas aller au soleil, ne pas aller à la plage. Euh, voilà c'est à rester, quand vous devez vous laver pour une douche ben c'est pareil euh, vous, vous, vous mettez juste de l'eau avec votre main et essuyer, vous, vous tapotez avec une serviette pas fort le tapoter voilà alors pour retirer les doigts j'en cours on m'a pas fait mal bah ben, si un peu mais ça l'est la douleur c'est supportable j'avais y avait surtout des endroits au niveau du cours qui faisait super mal, mais comme ça, fait ça, je sais que ça fait très longtemps que je ne fais de vidéos sur ma chaîne YouTube. J'en ai fait une, mais j'ai vu que sur portable ça rend pas très bien. Alors, je vais essayer de refaire des vidéos sur mon PC directement pour, pour vous donner plus de contenu sur ma chaîne YouTube. Voilà, après je remonte sur une deuxième de tatouage. Voilà, c'est une lutte avec des étoiles et quelques fleurs. Voilà, alors si cette vidéo vous a plu, les photos ou les petits, n'oubliez pas les poules bleus, abonnez-vous en dessous, abonnez à plus de nouvelles vidéos, vidéo. Les photos, bye